Et eh ben, bonjour à tous, euh, pour commencer je suis super content de voir que la salle est pleine euh, et c'est un honneur pour moi de vous présenter euh, ce talk euh, ici euh, au Luxembourg. Je vais vous parler de Micro Microfrontend avec un, un plugin de Webpack 5 qui est sorti euh, en août 2019 si je ne dis pas de bêtises donc quand même quelque chose de relativement récent. Euh, et euh, alors, vous avez les slides ici, si jamais vous avez le temps de prendre la photo, mais euh, les slides sur le côté responsif sont pas ouf, donc ce sera quand même mieux de suivre sur l'écran plutôt que sur votre téléphone. Alors qui je suis Alors, moi je m'appelle Sylvain Dieu. je travaille pour une euh, SN qui s'appelle Kaizen Solutions, qui est basée à Grenoble à Paris et à Lyon. Et en fait, moi mon, mon truc c'est le front, clairement. Euh, le front est le mobile. Donc euh, je vous invite à euh, ben, ce qu'on qu se parle sur, sur Twitter, sur euh, Github, etc. Euh, donc voilà un peu pour, pour moi. Et euh, alors ça, c'est la personne sans qui ce talk n'aurait jamais eu lieu. Il s'appelle Manfred Steyer. On n'a pas tout à fait le même CV. Il est sept fois MVP Microsoft. Il est Google Developer Expert. Et c'est un peu Monsieur euh, Module Fédération. Il bosse de très près avec les équipes de Webpack pour contribuer au mieux à ça. Et en fait, il travaille sur l'intégration, notamment avec, enfin, principalement avec Angular. Et mes travaux vont s'appuyer sur, sur le sien. Donc gentiment, il m'a invité à prêcher sa bonne parole. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et euh, si vous avez l'occasion de participer à un de ces talks, qui est surtout un de ces workshops, sur Angular Architect, je vous invite à le faire, il est, il est disponible, il, enfin, vraiment, c'est quelqu'un de, de vraiment super. Euh, alors, on va enfoncer des portes ouvertes, Ce euh, diagramme, tout le monde le connaît. On est en architecture monolithique, d'accord, donc ce qu'on a, c'est souvent une BDD, euh, un backend qu'on va euh, dupliquer si on veut tenir la charge ou éviter qu'il y en ait un qui tombe et qu'il n'y ait plus rien qui marche un front-end, et puis après on va avoir les interfaces euh, des utilisateurs euh, qui vont être présentes. Alors ce modèle là, d'accord, c'est pas quelque chose qu'il faut jeter, hein, c'est quelque chose qui marche très bien d'accord, pour énormément de sociétés, ça, ça va suffire. Euh, il ne faut pas faire du microservice pour faire du microservice. Mais si jamais on veut faire du microservice justement, et ben en fait on va se retrouver à dire, ok, ben, mon... Euh, mon monolithe BAC, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de se dire, eh ben, on va essayer de repérer un petit peu quels sont les verticaux, les silos à l'intérieur qu'on peut isoler. Donc on va commencer à parler de domaines. Et une fois qu'on a suffisamment isolé nos domaines, eh ben, on va pouvoir les séparer et faire des services différents. Le plus dur, c'est de savoir euh, comment isoler eh bien, ces, ces verticaux, ces domaines. Et pour ça, en fait, il y a euh, un livre qui est, qui est la Bible là-dedans, qui, qui date un peu, hein, d'Eric Evans, qui date de 2003, mais dont les concepts sont toujours euh, pour beaucoup d'actualité. Donc je vous invite à, à le, le prendre, ce livre, si vous ne l'avez pas. Et à côté, ben, Manfred Steyer, il, a aussi, il est encore en, aussi en train de sortir une, une version un petit peu revisitée, mais vraiment adaptée euh, à, au monorepo avec les micro front-end. Euh, et c'est un livre, donc c'est un ebook qui est en cours de création. Et si vous suivez euh, Manfred Steyer, enfin euh, sur Twitter, euh, régulièrement, en fait, il va publier euh, des, euh, des liens où vous pouvez en fait euh, suivre, euh, suivre le bouquin et l'avoir gratuitement. Donc euh, c'est aussi quelque chose que, que je vous invite à faire. Euh, c'est cool. Et là, vous avez un exemple en fait d'un euh, découpage de euh, front-end euh, sous, euh, sous un DDD. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Sur l'architecture microservices, en fait, ce qu'on va avoir, du coup, souvent, c'est ça. C'est-à-dire euh, une myriade de euh, services euh, back-end qui vont chacun avoir leur base de données euh, respective. Euh, mais côté front-end, bah, on a ce gros euh, monolithe qui fait euh, toute la couche. Et en fait, nous, on a envie de passer sur une architecture micro-front-end où là, ce coup-ci, en fait, ben, devant chaque vertico, donc tout en gardant son domaine driven Design, on va trouver le front correspondant. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que, eh ben, euh, si jamais vous avez une équipe euh, catalogue produit, une équipe panier, une équipe paiement, une équipe authentification, eh ben vous pouvez vraiment la siloter, de manière à ce que, il euh, eh ben, y ait euh, quelques développeurs front-end et quelques développeurs back-end, ou euh, beaucoup de développeurs back-end et quelques développeurs front, selon euh, les besoins de, de votre service. Bon, L'avantage du, du, du DDD, c'est aussi euh, d'un point de vue coût. Si jamais euh, vous avez euh, un seul silo qui commence à scaler, eh ben, euh, vous avez besoin de, de, ben, de scaler que ce silo-là et euh, vos autres silos peuvent tourner sur des choses qui sont euh, moins coûteuses euh, en sous, en énergie et en ressources. Euh, alors, les principes fondamentaux en fait, euh, du micro-fontaine, mais qui s'adaptent un petit peu à tous les, les microservices, c'est qu'on va vraiment chercher à faire une équipe d'experts sur le domaine en question. Donc euh, l'intérêt d'avoir le silo qui se propage jusqu'au front, c'est vraiment pertinent là-dedans. Culture de l'automatisation, si jamais vous, euh, vous devez danser autour du feu à chaque mise en prod, ça ne va pas le faire. Euh, masquer les détails d'implémentation ça c'est super important en fait le but c'est que dans vos silos vous soyez vraiment euh, séparés les uns des autres et qu'il n'y ait pas euh, un grand manitou qui suit toutes les équipes et qui dise euh, alors non toi tu peux pas faire ça parce que l'équipe B euh, elle a fait ça comme ça et donc du coup il faut que vous vous intégriez avec lui non ça on veut éviter ça on veut euh, vraiment des choses où euh, bah, peu importe comment le paiement est fait euh, l'équipe catalogue produit elle se fiche de savoir ce y a, vraiment, comment a été implémenté le paiement on n'a pas besoin donc décentraliser la gouvernance ça va avec euh, déploiement indépendant, donc ça c'est aussi le but. Hein. On peut avoir un truc qui a eu 40 versions alors que euh, bah, le paiement, il a été fait une fois, il marche bien, on le laisse. <coughs> Isoler les problèmes, comme mon silo. Et alors la grande visibilité, en fait, c'est l'observabilité de vos, de vos microservices. Ça va vous demander forcément d'avoir des outils qui vous permettent de savoir ce qui se passe. Euh, donc il y a un super bouquin là-dessus, encore un autre, de Lucas Mezzalira qui est vraiment, enfin euh, moi je le trouve vraiment top, je vous conseille de l'avoir si vous vous intéressez au micro fontaine et il parle beaucoup de modules fédération du coup dedans. Et en fait euh, ce qu'il explique c'est qu'il vaut mieux euh, passer de l'argent euh, dans l'observabilité plutôt que dans euh, la réduction de, de vos bugs en fait. Euh, c'est pas grave si jamais vous avez beaucoup de bugs, l'essentiel c'est que à chaque bug euh, vous ayez un, un temps pour le détecter où est-ce que ça plante et comment je le corrige euh, euh, de la meilleure façon, le, qui est le plus court possible. C'est là-dedans qu'il faut vraiment euh, capitaliser. Alors, eh ben, nous ici, on va, on va faire un petit lab, en fait, où on va faire... Euh, en, je vais, devant vous, en fait, je vais prendre des applications euh, qui sont euh, en Angular, en Vue 3, en React et en AngularJS et en fait je vais les intégrer ensemble pour qu'on ait euh, le, bah, du micro et qu'on ait vraiment l'impression de naviguer au sein d'une seule euh, single-page application. Donc je vais vous présenter juste après un petit peu comment ça va se présenter. Et on va être euh, dans un dé découpage qu'on appelle vertical. Quand on fait du micro on peut avoir deux sortes de découpages. On peut même cumuler les deux. On peut avoir le découpage horizontal. Donc, découpage horizontal, c'est euh, grosso modo euh, au sein de ma page qui va s'afficher euh, sur une certaine URL eh ben, je vais avoir la partie gauche de ma page qui va, euh, rendre, qui va comporter un micro front-end et euh, la partie euh, droite qui va encore comporter un autre. Un petit peu comme un, si vous lisez un journal, il euh, y a des sites comme ça où en fait, je peux, vous avez votre panier qui est visible toujours sur la droite ou votre paiement qui est toujours disponible sur la droite. Ben, ça, ce serait du micro front-end horizontal. Par contre, en vertical, l'idée, c'est vraiment... Euh, je me place sur une URL, ben, je vais avoir tout le bloc qui s'affiche en fait qui va être une application micro front-end Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce sera plus concret quand on va attaquer. Euh, donc, alors, là on va mettre des grosses couches d'attraction, Grosso modo, en fait, euh, quand je prends un JavaScript, un CSS et un HTML, euh, je fais quelque chose qui s'appelle un component. D'accord Je prends ces trois trucs-là, grosso modo, j'ai un composant web. Et en fait, ces composants web... Je peux si jamais je les exporte au sein d'un même fichier avoir euh, un module. Grosso modo en fait, un module il va comporter un ou plusieurs components, pas forcément des components, mais euh, c'est comme ça en fait que je vais pouvoir euh, eh ben, euh, organiser un petit peu mes composants et les exporter. Et donc du coup Webpack, qui est un module euh, bundler, donc qui lui va en fait ben, du coup, prendre vos modules, justement les mettre dans des petits paquets avec, euh, avec des, jolis, euh, des jolis nœuds euh, de cadeaux et en fait il va, les, euh, il va former en fait, un bundle à partir de ces chunks. L'avantage de module fédération, c'est qu'en fait il y a certains de ces chunks que vous allez pouvoir récupérer depuis une machine remote. C'est à dire que c'est euh, le euh, tous les chunks, tous les bundles sont côte à côte. Euh, vous pouvez dire bah celui-là il tourne sur euh, localhost euh, bah, 4202 comme on verra en production, sur une vraie URL de machine. Euh, comment ça se passe Donc, Ça se passe avec de la conf Mais euh, La partie simple de la conf webpack, parce que je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de conf webpack, c'est assez... Euh, ouais. Et, mais là, là celui-là, euh, ça, ça va bien. C'est un module euh, qui, euh, qui se configure quand même assez bien. Donc à chaque fois, vous allez avoir le cas si jamais vous êtes en application remote ou le cas si vous êtes euh, l'application host. Et euh, ben Dans un cas, en fait, vous allez dire ce que vous exposez, et dans l'autre cas, en fait, vous allez dire ce que vous récupérez sur quelle URL. Euh, avant de passer à la démo, quand est-ce qu'on utilise ça En fait, euh, il faut, la, la question c'est plus quand est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des, des micro-frontaines, peu importe le framework que vous utilisez. Mais euh, si jamais vous n'avez pas du tout besoin de partage de state et que c'est juste de la redirection vers d'autres applications grosso modo, vous pouvez faire des hyperliens à l'ancienne, ça marchera très bien. Euh, par contre si jamais euh, vous êtes euh, sur l'application euh, legacy ou que vous avez besoin d'isolation très, très très très très forte, et eh bien en fait vous avez les iframes e qui peuvent marcher, euh, sachant qu'en plus maintenant il y a des plugins qui permettent de, de communiquer entre les e de faire passer de l'information. Le problème de l'iframe, e c'est que vous avez l'objet window et documents qui ne sont pas euh, liés entre vos applications. Euh, donc vous n'allez pas pouvoir avoir l'expérience de la single page application, mais vous allez pouvoir un petit peu la reproduire. Et surtout, peut-être que dans votre cas, l'isolation très forte peut, peut vous faire amener à utiliser des iframes. E enfin, si jamais vraiment vous voulez déploiement séparés, des mix de technologies, etc., et ben là vous pouvez partir sur du module fédération. Si vous n'avez pas du tout besoin de ça, ça se trouve, le bon vieux monolithe qui va bien. Hein. <rire> on va passer à la démo. Alors, la démo, déjà, il faut que je vous présente un petit peu l'écosystème du truc. J'ai une application Shell. Alors, oui, je suis, alors, je suis grenoblois. Je ne sais pas si je l'ai dit. Du coup, nous, on aime bien le ski. Donc, j'ai fait une fake application qui permet d'acheter bah, du matos de, de snow, de, de ski, ski de fond, etc. <rire> Et en fait, donc, vous avez l'application Shell. Grosso modo, c'est que des, des, des points de navigation où on peut aller soit sur l'application de solde, soit sur l'application de vente de ski de fond, soit sur l'application de ski de piste, soit de snow. Euh, alors, on imaginera là, là, dans le DD, je ne suis pas tout à fait bon parce qu'en en fait, ce qu'on va dire, c'est que le domaine du ski de fond il est complètement différent du domaine du ski de piste, ce qui n'est pas vrai dans le cas. Hein, D'accord, Normalement, on aurait plus un, un domaine produit euh, et tout serait potentiellement dans le même domaine. Mais là, pour le bien de la démo, on va s'imaginer qu'en fait il faut vraiment être expert en ski, sinon on ne sait, sait pas vendre ça et un expert ski ne sait pas vendre des skis de fond. L'application de solde, elle tourne en angular. Euh, donc vous notez qu'elle tourne sur le 4201, alors que le shell tourne sur le 4200. Donc on est bien sur des applications différentes. En vue, je vais avoir celle de, du ski de, de fond. Alors à chaque fois, je vous montre que j'ai un routing de niveau 2, c'est important, parce que du coup, j'ai bien un routing Angular, un routing vue, un routing React, qui va vendre du, du ski piste, qui tourne sur le 4203, et euh, AngularJS, euh, qui tourne du coup sur le 4204. Et alors maintenant, en fait, ce qu'on va se dire, en fait, le premier, la première étape, ça va être de se dire, bah, quand je clique sur euh, mes soldes, le contenu de ma page en dessous de mon header, et bah, ça va être en fait ce qui tourne sur le 42.0.1 actuellement, qui va s'afficher là, mais sur le 42.0.0. D'accord Donc, je prends mon code et euh, je vais commencer par euh, arrêter euh, mon shell et, appliquer, et arrêter mon, mon application de, de soldes. Alors quand vous modifiez la conf webpack, euh, il faut forcément euh, redémarrer euh, vos, euh, vos, vos applications. Euh, par contre, pour autant, euh, vous allez voir qu'on a une expérience développeur qui est plutôt bonne, euh, dans le sens où si jamais par contre je continue juste de développer, si jamais je ne change pas la conf webpack, je ne suis pas obligé de redémarrer euh, mes, euh, mes applications à chaque fois que je fais des changements euh, de code. Alors là ce que je fais en fait pour me faciliter la vie. J'installe euh, un, un plugin, en fait, euh, une librairie qu'a qu fait Manfred Steyer, donc je le fais que sur mes applications Angular, euh, qui va en fait m'étendre la configuration Webpack, euh, qui est euh, native Angular, euh, pour moi. Donc il, va, il, il fait en fait à chaque fois ces quelques modifications. Euh, pourquoi il ne me les donne pas Ok. Euh... Oh, tiens, j'ai le guide qui ne détecte pas les changements. Ce qui m'a fait en fait... C'est il, il a créé ce webpack config.js euh, euh, où il m'a déjà euh, un petit peu prémâché le travail parce que j'ai déjà le plugin euh, qui est ici, là, le module fédération plugin. Euh, il m'a changé un petit peu le, mon fichier angular.json pour aller étendre, justement indiquer euh, que c'est ce, ce fichier de config là qui étend ma conf webpack native. Et il a fait euh, grosso modo que ça. Alors, tout ce qu'il a, enfin, il a fait aussi autre chose. Il a créé un fichier euh, bootstrap.ts dans lequel il a déplacé le contenu du main.ts. Et le main.ts fait que l'import de ce fichier bootstrap. Ça, en fait, dans, dans le cas du shell, ça sert absolument à rien. Mais en fait, dans le cas d'une remote, l'intérêt de ça, c'est euh, comme webpack, qui se, il se base sur euh, les, justement les keywords import et require. En fait, ça va permettre ah. potentiellement pour une application remote d'aller directement euh, exposer euh, toute l'application en entière. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en fait, l'intérêt, c'est que là, si je on pointé directement sur le main, comme il importe euh, le bootstrap TS, on pourrait directement euh, exporter toute l'application. Le premier truc que je vais faire, c'est modifier dans euh, mon application de, de solde. En fait, je vais modifier la, la conf, Webpack, pour lui dire... Eh ben, tu exposes euh, un, un chunk, enfin un module. Son nom, ça va être « Sale ». Le file name qui va porter la conf, euh, grosso modo, le, le mapping JS Webpack qui permet de trouver le bon module, il s'appelle « remoteentry.js ». C'est un truc que vous verrez à peu près partout. Et euh, là, il faut que je lui indique exactement ben, quel module je vais exposer. Donc moi, je vais exposer un module qui s'appelle « salesmodule.ts » qui euh, porte euh, mon application et je fais que ça, cest là je fais un, un start pendant que ça redémarre. Ce que je vais faire, c'est je vais faire les modifs côté shell. Donc on va partir du post que tout a bien marché euh, côté de la remote. On va commencer à travailler du coup pour récupérer l'application qui a été exposée. Donc ici en fait je vais décommenter bah, du coup dans la partie euh, remote ce coup-ci parce que là je suis, je suis dans le host donc ce que je, ce que je veux, c'est récupérer des remotes. Donc, on va l'appeler sale pour euh, concorder euh, avec euh, la, la nomenclature que j'ai mis. Et par contre, ici, le sale que je mets devant le arrobase, c'est vraiment le nom euh, de, du, euh, du module que j'ai exposé dans la conf webpack. Donc là, il faut vraiment que ce soit le même. On est en 4202 et... Euh, non, euh, 4201. Et euh, du coup, euh, on va chercher le fichier remote entry js l'application euh, de solde a redémarré elle je vais voir si jamais tout marche bien et surtout je vais voir si jamais en fait sur la fameuse route remote entry.js j'ai bien la conf webpack qui s'affiche donc là a priori quand j'ai ça pour du debug à la mano on peut se dire qu'on est pas mal parce que ça a l'air d'exposer quelque chose donc ici j'ai défini un petit peu euh, ce que j'allais récupérer et, euh, et ben maintenant, il faut, que je lui do... il faut que je crée une route. D'accord, donc ça, c'est du dev Angular classique. Où en fait, mon, mon chemin, ça va être celle. Et en fait, là, je vais utiliser exactement le, la, même, euh, la même syntaxe que lorsque je vais chercher en lazy loading euh, un module, mais qui serait euh, à l'intérieur de mon application euh, Angular. Sauf que bah, du coup, le chemin, c'est celle. Donc ça, c'est celui que j'ai mis devant. Euh, le deux points, c'est celui que j'ai mis ici. Et le slash module, c'est parce que je l'ai euh, dans la remote. J'ai exposé ce module-là, sous ce slash module-là. Alors, bon forcément, euh, là, j'ai euh, mon IDE qui dit, mais euh, je ne connais pas du tout ça. Donc, je vais finir d'écrire et puis après, je vais corriger euh, ce qui est souligné en rouge. Et donc, euh, bon, je finis ma syntaxe qui est, et pour ceux qui font du dev angular, je suis exactement sur la même syntaxe que si euh, j'avais fait un lazy loading d'un module qui est euh, à l'intérieur de mon application. Ce que je vais faire maintenant, je vais m'occuper de, de l'erreur soulignée en rouge. En fait, dans un fichier déclare.ts, euh, je vais déclarer ce fameux module pour qu'il arrête de m'embêter. Je vais dire si, tiens, ça existe. Voilà. Et donc là, ici. Eh ben, on va redémarrer son shell. Et euh, bah, si tout va bien, si on n'a pas d'effet démo, on devrait avoir notre premier euh, micro front-end qui, euh, qui est chargé. Vous pourrez applaudir une première fois. <rire> Hop. Ça met un peu de temps à démarrer. Problème de webpack. Hop, on a l'air d'être pas mal. Et si jamais je navigue ici, ah, je suis sous le 4200, d'accord Mais j'ai le contenu de mon micro front-end. Et je peux naviguer même sur la route de niveau 2. Et sur la route de niveau 2, si jamais je recharge ma page, ça marche bien. Parce que du coup, j'ai bien eu le routing angular du euh, micro front-end, les ILOD, qui, qui interagit bien avec le, le routing de l'angular de mon shell. Ça, c'est quelque chose d'assez magique. Et quand je vous dis que euh, l'expérience développeur elle est pas mal, c'est qu'ici, si jamais je retourne sur mon application de, de soldes, et que euh, je change ça en disant euh, c'est pas des soldes, c'est des super soldes, et bien en fait, ici. J'ai le changement qui a eu lieu. Alors en plus, des fois vous avez carrément le reload qui se fait automatiquement. Là je suis sur le shell hein, et j'ai eu automatiquement mon changement qui a été fait en live. Alors que mon changement, je l'ai fait sur, euh, eh ben, euh, sur euh, l'application de Soln. Là aussi vous avez un changement automatique. Très bien, bon, on a réussi pour le premier. C'est cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous ai vendu en fait du euh, micro front-end euh, multi framework. Donc on va s'attaquer à vue. Parce que des autres c'est celui que je préfère euh, donc pour ça on va arrêter le shell parce que je vais avoir de la modif à faire mais on va aller euh, dans le cross country alors cross country je vais, je vais pas euh, commencer à vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a mais euh, grosso modo dans le main js euh, j'ai euh, le ce que vous avez, ce que vous retrouvez un petit peu dans toutes les applications euh, Vue 3, en fait c'est l'endroit où vous montez votre application euh, sur euh, la div qui est dans votre euh, HTML. Euh, en plus, du coup, c'est là où vous rajoutez le routing. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que, ben, si jamais je, je, ram, je rabattrie l'application Vue telle qu'elle, Angular, il ne va pas savoir quoi en faire. Il ne va pas comprendre ce que c'est. Donc il va devoir falloir que je wrappe un peu mon application Vue dans un Web Element. Donc ce que je fais, je, fais un exp, je vais faire un export class que j'appelle MFE parce que micro fontaine, on peut l'appeler vraiment comme on veut. Et ça, ça va extends euh, html element. Dedans, je vais utiliser la méthode connectedCallback, qui est la méthode en fait qui, euh, qui va s'exécuter quand euh, le, le, le web element qui va être monté dans, dans le DOM. D'accord je ne vais pas utiliser le constructeur parce que le constructeur potentiellement va euh, agir trop tôt. Moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir vraiment ce, ce truc de, en, en lazy, vraiment au runtime, quand, quand j'arrive quand dans mon DOM, que j'ai les choses qui se passent. Et je ne vais pas le monter sur, euh, bah, sur, une, euh, sur une div euh, à l'intérieur de mon HTML, je vais le monter bah, sur l'HTML sur element. Et je fais un custom element.define. Et là, en fait, je vais définir mon élément que je vais appeler cross country web component et je vais lui mettre mon web component et donc dans mon HTML public ce que je vais faire ici c'est que à la place du div id euh, sur lequel on montait euh, l'application euh, vue bah, en fait je vais directement mettre le composant ici ce qui va me permettre en fait bah, de de directement voir si ce que j'ai fait, ça marche ou pas. <rire> voilà, donc on, pendant que ça euh, charge, on va regarder un petit peu côté Webpack, la, la config est déjà faite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on expose un module qui s'appelle euh, Cross Country, d'accord. Euh, toujours le findm en RemoteEntry.js, ça n'a pas changé. Et vous voyez que j'ai une liste de librairies qui sont shared. Euh, donc forcément, il n'y a pas de secret. Si jamais je veux que Angular puisse comprendre euh, ben, l'application Vue, il va falloir que je lui partage des, des dépendances et des librairies. Alors Webpack pas un système assez intelligent où euh, même si on ne le déclare pas, des fois, si jamais il voit qu'il en a vraiment besoin, il le fait pour vous. Pour autant, moi, j'ai partagé euh, Vue, CoreJS et Axios. Euh, Axios, pourquoi Parce que en fait, les images que vous avez dans l'application dans là, comme ça à redémarrer, je vais voir si ça marche bien. Ouais, donc a priori ça a bien marché mon wrapping. Euh, les images elles sont vraiment recherchées depuis un backend qui tourne sur mon euh, 3000, port 3000. C'est pour ça que des fois vous avez un petit peu ça met un peu de temps à s'afficher et tout. C'est parce que vraiment les images elles sont récupérées depuis un serveur. C'était vraiment pour essayer de faire un écosystème euh, complet. Super, alors ça marche. Donc j'ai euh, bien. Alors ça marche. On va vérifier que on fait bien du micro front-end. Ouais, super. On a bien euh, la ConfWebpack euh, sur le Remote Entry. Et maintenant, côté Shell, eh ben, on va aller intégrer le petit nouveau. Donc, euh, je suis flemmard, on va faire du copier-coller. Euh, Celui-là, on l'appelle Cross Country. Euh, en fait, vous voyez, parce que c'est j'ai pas zoomé au début. Je, je zoome un peu. Hop euh, non c'est dans où sur celui-là. Apparence. Est-ce euh, que vous voyez mieux? Je peux résumer une autre fois? Tac. Non là on voyait bien. Moi je vois plus. <rire> non ça. J'ai l'habitude de le faire comme ça donc. Alors, Cross-Country qui tourne sur le 4202. Et euh, alors, donc dans le déclare, on va déclarer euh, le cross-country parce que on va sûrement l'utiliser. Et alors, ici, il euh, va falloir un petit peu adapter les choses parce que si jamais je fais exactement euh, le, le même truc, euh, ça va pas marcher parce que c'est pas non plus de l'angular. Mais on va garder un petit peu la même syntaxe. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va euh, utiliser un composant qui s'appelle le wrapper-composant, qui est dans mon application, et je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans, enfin je vais vous la montrer juste après. Et on va lui filer des data, en fait, à ce, euh, à ce composant. On va lui filer un, un, une première data qui s'appelle effectivement euh, Load children. J'ai gardé le même nom euh, pour de la cohérence euh, par contre, on ne va pas faire euh, sur le Zen, on ne va rien faire du tout parce que c'est l'angle et on va euh, lui donner un autre paramètre qui s'appelle le element name, et le element name euh, c'est euh, le web element que j'ai créé, donc c'est, je crois que je l'ai appelé web component. ok. Euh, tac, tac, tac, on va relancer le shell, et pendant que ça redémarre ah oui bien vu merci tac cross-country avec le tiré merci euh, alors sur le wrapper component en fait qu'est ce qu'on fait bah, simplement en fait on va faire une div sur laquelle on va poser un tag pour pouvoir aller la chercher et en fait dans le hook euh, du life cycle angular qui euh, se déclenche une fois que la, la div a été ajoutée au DOM on va euh, aller charger euh, ce module, donc on va récupérer euh, la, va la, la valeur du loadChildren, hein, le import, et en fait, on va l'exécuter. Et en fait, on va monter sur cette div-là, euh, le web euh, component qu'on est allé rechercher. Donc avec, en récupérant son nom, en, en le créant et en le montant dessus. Euh, et donc, si jamais... j'ai pas fait d'autres typos... Quand on va sur Cross Country, merci à vous, parce que sinon ça n'aurait pas marché, euh, on tombe bien sur l'application euh, en vue et euh, j'ai bien mon routing de, de deuxième niveau. Donc euh, j'ai réussi à faire du multi-framework. Si jamais je fais F5 là, bim, ça casse. Ça casse parce qu'en fait, le routing Angular, il va vous dire Mais je ne la connais pas cette route. De quoi tu me parles euh, C'est normal parce que j'ai un morceau de la route qui est, qui est dans mon routeur. Donc ici pour pallier à ça, ce que vous allez faire en fait en Angular, il y a un truc qui s'appelle les Matchers, qui vous permet euh, plutôt que d'identifier un pass, d'avoir une logique en fait qui s'applique sur votre URL. Et en fait on va utiliser une méthode qui est juste au-dessus, qui a été fait bah, par Manfred mais bon qui n'a rien de sorcier en fait grosso modo ça porte bien son nom en fait on vérifie si jamais euh, l'url match bien euh, commence bien par euh, cross-country et si c'est le cas et ben en fait on va rediriger sur ce web composant là et en fait l'avantage de ça c'est que euh, ben, si jamais vous êtes sur le routing de niveau 2 en fait le matcher il va, il va quand même prendre le dessus et vous allez bien être dirigé vers ça puis le view router va prendre la, la suite pour les pour les deux autres pour gagner un peu du temps, euh, je crois que je suis déjà sur la branche où c'est fait. Donc côté euh, downhill, côté euh, skid donc on est en, en React. Et en React, en fait, si jamais je prends le main.js, grosso modo, en fait, j'ai ben, exactement la même logique. En fait. Je fais un downhill web component euh, où en fait le. Le React DOM render, il est euh, établi sur le ZIS de, du Web Element Et euh, dans le euh, webpack.config.js, j'expose bien euh, le index.js. Oui, ça j'en ai pas parlé dans l'application vue. J'expose bien euh, index.js qui, lui, importe euh, app.js. Et, euh, et donc après, bah, j'ai la même logique. Après, effectivement, il faut que je lui partage euh, les librairies euh, qui vont bien. Et côté euh, snowboard, qui est tout en bas. Et bah, côté snowboard, en fait, c'est pareil. Euh... Ah, c'est pareil, c'est de l'angular JS, donc c'est un peu plus verbeux. Mais euh, ça va être le même principe. Et donc, je vais juste avoir à arrêter mon shell et à les intégrer dans mon shell. Et là, pour le coup, bah, ça va être un peu no brain, parce que j'ai exactement la même logique à faire partout. Donc c'est là que je peux faire des typos, pour le coup. Parce que je réfléchis plus. Donc, downhill et les, les snowboard. Tac. Downhill. Tac. 4203. Et snowboard. Tac. Hop. Et euh, bah, la dernière chose, c'est euh, dans mon protein module, il faut que je recopie tout ça. Downhill. Tac. Et Snowboard. OK. A priori c'est tout bon, on va redémarrer et alors si tout se passe bien euh, et ben, du coup je devrais avoir mon, mon application qui cumule en fait euh, les euh, trois euh, micro fontaines de, euh, qui sont dans des euh, frameworks différents. Donc, on va juste attendre qu redémarre, euh, que le shell est redémarré. Alors euh, pendant que ça charge en fait euh, donc là on était un peu en mode euh, lab. Donc on va vérifier que ça marche bien quand même avant. Downhill, c'est OK. Je me mets sur la route de niveau 2, c'est bon. Je recharge, ça va. Et euh, snowboard. Alors si on y arrive en AngularJS, c'est que c'est bon, quoi. <rire> donc ouais, donc c'est bon, ça marche. J'ai bien euh, intégré euh, euh, mon truc. J'ai pas eu trop d'effet démo, ça va, c'est super. Euh, maintenant, euh, ne faites pas ça. Pourquoi ne faites pas ça Parce que en fait, bah, là, mon... Mon navigateur, je lui ai quand même chargé Angular, React, Vue et AngularJS. Alors c'est cool. Euh, là, ce qui est top, c'est que tu, vous engagez une équipe, tu dis, oh, tu veux bosser sur quoi C'est quoi ton framework préféré Vas-y, va là-bas. Mais enfin, euh, pour un produit, non, ne faites pas ça. Là où ça peut être intéressant, l'approche multi-framework, ça va être sur le fait, sur le côté où, je ne sais pas, par exemple, bah, vous délocalisez votre application Angular euh, dans un autre pays qui fait plutôt du React. Plutôt que de tout migrer d'un coup, vous allez pouvoir migrer euh, bah, application par application. Donc ça, ça va être intéressant. Euh, vous pouvez avoir, euh, faire aussi dans l'autre sens. Euh, alors, Je vous l'aurais bien vendu pour euh, de l'Angular.js, euh, mais le coût de passer AngularJS en Webpack DF Server et Micro end je pense que vous avez mieux fait de démonter l'application et de la refaire directement en Angular. Mais euh, voilà, enfin, en fait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et déjà, je trouve que ça, c'est assez intéressant parce que du coup, cette approche multi-framework, ben, je, euh, ben, je peux passer facilement de l'un à l'autre. Le truc qui est super intéressant, c'est euh, quand je suis dans mon shell euh, et que je regarde en fait la conf webpack, vous voyez qu'en fait, ici, il y a un truc que je vous ai un peu caché là qui s'appelle le, le shared. Et en fait, ça, ça va être les différentes, appli les différentes librairies qui sont partagées. Et l'avantage de ça, en fait, de, de partager le Core, le Common, euh, le Common HTTP et le Router, ça va être que si jamais votre application remote, elle, euh, comme euh, c'est le cas pour mon application euh, Sales, eh ben, elle aussi, en fait, elle partage ça. Non seulement vous allez avoir, que la, fin, vous allez avoir la même instance qui va être partagée, qui peut être partagée en singleton, vraiment la même instance, euh, et en plus, vous allez pouvoir euh, avoir euh, un système de, euh, ben, si jamais les deux sont différents et dans, dans des versions différentes, lequel est-ce que je prends Donc le Required Version Auto, euh, donc vous pouvez mettre une version en dur, d'accord euh, Et en fait, si vous mettez Auto, en fait, il, va prendre les, il va regarder les deux versions différentes qu'il a, et il va prendre la plus élevée des deux donc en, en auto faut quand même faire attention à euh, savoir un peu euh, quelles sont les différentes versions parce que si pour, euh, si pour peu euh, sur une majeure ils ont mis un breaking change ou ce genre de choses ben, potentiellement je peux avoir des choses qui se passent mal pour autant je peux, je peux retirer cette ligne ou mettre en singleton false pour euh, ben, du coup avoir deux instances différentes alors mal, malheureusement la taille de ce qui est chargé dans le DOM va monter mais pour autant euh, euh, ça, va, ça va fonctionner et là l'avantage c'est que euh, quand, si jamais je reste en single angular, à chaque fois je fais du micro en angular et ben en fait je vais pas avoir de choses supplémentaires qui vont être chargées par rapport à si jamais je l'avais en local, du moins pas, pas toutes les librairies donc vous pouvez vous amuser à faire du share partout et sur les dernières versions du plugin de Manfred sayer en fait vous avez carrément un share all, comme ça vous embêtez pas, vous portagez tout maintenant ce que je vais vous présenter en fait c'est la communication entre entre en fait euh, ben, euh, les différents euh, microfontaines et, et le shell. Donc dans un premier temps, je vais faire un truc qui n'est qui est pas beau, enfin, il ne faut pas faire, mais c'est justement pour vous montrer un petit peu euh, comment marche ce, ce système de, de shell. Donc j'ai une, euh, un, une librairie qui s'appelle la Snowshop Snow Lib, qui est une librairie en fait qui euh, contient juste euh, un service, et ce service en fait, il va, euh, garde, il va avoir une variable qui a un incrément. Et grosso modo, en fait, ce, ce service-là, je vais m'en servir pour euh, monter euh, la valeur de, des éléments dans, dans le panier. Euh, à chaque fois que je clique sur, euh, sur un item, je vais redémarrer du coup mon shell et mon solde. Et en fait, l'intérêt ici, c'est que ben, quand euh, je vais commander quelque chose, euh, vous, vous devez avoir un petit 1 qui va se mettre sur le panier. Et ça, c'est dans votre micro fontaine de Angular, alors que ça, c'est dans le shell. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que, ça, ça, vous montre en fait que un, ça vous montre que c'est bien un singleton. Parce que du coup, euh, c'est bien le même service qui est partagé entre les deux, vu que la valeur que j'affecte euh, mm. ici, elle s'affiche, alors j'ai des observables et tout ça, mais grosso modo, euh, si vous ne connaissez pas trop RxJS, l'important, c'est de se dire... Euh, bah voilà, il a mis un 1 un dans une variable et automatiquement eh ben, en fait, ça s'est affiché parce que l'instance partagée est la même donc super ça ça marche maintenant euh, je vous ai dit que ça c'était pas très propre pourquoi parce que en fait, ça vous fait créer un service qui, a une dépendance, euh, qui va mettre une dépendance entre le shell et votre micro fontaine et ça on veut pas faire ça vous vous souvenez le but c'était de faire en sorte qu'il y ait des silos euh, différents vous voulez pas euh, mettre un couplage assez fort entre les deux donc euh, des services c'est très bien, euh, mais euh, plutôt des librairies euh, transverses qui sont utilisées par tous, c'est plutôt euh, peut-être de l'UI, si jamais vous avez des, des dumb components ou du style. Euh, là par contre ça va être bien de, de le partager à tout le monde parce que vous n'avez pas envie que votre site... Euh, ben, euh, est euh, différente enfin euh, vous notiez vraiment si jamais je navigue d'une page à l'autre vous avez l'expérience qu'il qu y avait sur, chez Amazon il euh, y a, y a une, quelques années là en fait quand vous arrivez sur l'interface de paiement vous voyez clairement que c'était euh, des, des UX design complètement différents d'impression que je complètement changer d'application et dire bah ok en fait on veut pas ça maintenant on veut une expérience un peu fluide euh, partout et retrouver la même UI donc ça c'est pas mal de le déplacer sous forme de librairie mais euh, comment on fait du coup pour euh, ben, passer des informations Et ben en fait il y a un truc qui est super en, en javascript, alors déjà j'ai plusieurs façons de faire, je peux m'appuyer sur mon back-end, potentiellement je pourrais envoyer une information en disant ben, il a ajouté quelque chose dans le panier, je vais carrément l'enregistrer dans la base de données, et j'ai une websocket de l'autre côté qui, qui, euh, ben, qui pull le truc et qui dit ok il ben, y a bien un élément qui a été ajouté. Euh, je peux, alors, je peux utiliser le local storage et le session storage. C'est un peu overkill pour, pour, pour du panier. Euh, faites pas ça. Mais un autre truc que je peux faire, en fait, c'est utiliser euh, bah, le window et les events euh, JavaScript. Et là, du coup, vous allez pouvoir faire de l'event bus. Donc, en fait, ce qui se passe ici, euh, dans, euh, dans euh, mon vue, euh, j'ai un moment où je fais un dispatch event, d'un custom event qui euh, contient euh, la valeur 1. Et en fait, donc ça, ça va être... Euh, émis par euh, par mon vue et ce que je vais faire en fait côté euh, côté angular euh, shell et eh ben en fait du coup je vais récupérer cet incrément et euh, ce que je vais faire en fait je vais faire un peu de rxjs vite fait pour que ça ça incrémente bien à chaque fois qu'on clique sur le bouton euh, mais du coup je vais aller récupérer directement voilà je vais aller directement récupérer la valeur de l'event enfin la valeur qui est dans le detail by donc le fameux 1 qui est poussé et je vais faire un scan donc scan ça va être un accumulateur hop là c'est pas grave si vous comprenez pas euh, cette partie là de code l'essentiel c'est de se dire qu'à bah, chaque fois que je, ré je récupère un 1 je l'additionne avec euh, la valeur précédente et comme il fait ça à chaque fois et ben bah, j'ai mon incrément qui monte Tac, voilà, donc j'ai changé ça et ici, donc si jamais je retourne sur mon, donc ce je vais sur l'application vue, tac, je commande, et ben en fait, voilà, j'ai bien, euh, bien un event. Donc Là, l'avantage en fait, grosso modo, c'est que mon micro frontend, il dit plus, il euh, n'y a pas un couplage fort en fait, parce que tout ce qu'il dit, c'est tiens, j'ai émis un crément et euh, on a rajouté un item. Peu importe qui écoute, peu importe si jamais l'event, il est perdu dans la nature ou quoi. L'essentiel, c'est de se dire, j'aimais quelque chose, et puis s'il y a quelqu'un pour écouter, tant mieux, sinon tant pis. Et là, du coup, vous perdez complètement la notion de couplage fort. Donc voilà. Et tout petit dernier truc que je pourrais vous montrer, c'est si jamais en fait... Euh, je passe en, alors, en Angular 14 en fait, que, donc hier dans, dans le train, euh, j'ai migré mon application en, en Angular 14. Euh, L'avantage c'est qu'avec, euh, grâce à la SNCF, j'ai eu un peu plus de temps que prévu pour le faire. Et du coup j'ai réussi grâce à eux, donc merci. Euh, alors, bon ça risque de tout péter dans le code, mais l'idée c'est juste de vous montrer, parce que là les serveurs sont encore en train de tourner... En fait, ce que je vais vous montrer surtout, c'est le contenu du Webpack Config.js. Ouais. Alors, ce qui se passe en fait depuis Angular 13, c'est que du coup, la, la Angular CLI, il fait vraiment la distinction entre les ES modules euh, et euh, les scripts JavaScript classiques. Et en fait, bah, tout simplement, l'exemple que je vous ai montré, il ne marchait plus. Parce que euh, quand on faisait en fait le import, là, le load children, en fait, bah, là, ça cassait. Parce qu'il n'arrivait plus à faire l'import de cette façon-là. Ce qu'il qu faut, en fait, c'est si jamais vous êtes vraiment, euh, si vous chargez un, une application remote qui est aussi en Angular 14, donc qui est vraiment en, en ES module, vous pouvez directement euh, dire ben voilà, je vais chercher le remote entry, euh, vous n'êtes plus obligé de mettre le, le nom, arrobas, etc. Vous mettez directement ça. Et euh, après, tout le reste du code est le même. Hein, je peux faire encore mon, mon chargement de lazy euh, module. Par contre, si jamais vous êtes dans le cas d'une lib, en fait vous allez écrire à l'intérieur ce petit bout de code là qui peut paraître verbeux mais euh, qui s'explique bien en fait vous faites une promesse dans laquelle en fait vous allez monter un, un, une balise script d'accord avec du js vous allez lui attacher euh, dans le src ben, le, le chemin vers le, son, le remote entry et quand il est euh, chargé ben vous allez juste aller chercher dans le window le nom euh, du, euh, de, de, la, de ce que vous aurez mis dans la rebase là devant et euh, du coup, bah, vous montez euh, ce, ce script sur, sur votre document. Et en fait, juste en faisant ça, et ben après, vous pouvez utiliser tout le reste de, de ce que j'ai fait euh, dans le wrapper exactement de la même façon. Euh, ça a marché. Et euh, si jamais ça, c'est euh, trop verbeux pour vous, ben en fait, l'avantage, c'est que Manfred sayer dans sa lib, il a déjà fait une fonction qui fait ça pour vous. En fait, ça s'appelle l'autre remote module, où vous lui filez les, les informations dont il a besoin. Donc forcément, le, le chemin vers le remote entry le nom euh, de, de, de, du Web Element et tout ça, et en fait, il va aller le charger pour vous. Donc voilà, j'ai bientôt fini. Hop, ça on passe, ça on passe, ça on passe, ça on passe. Et merci. <rires> Je vais, faire, je vais faire deux choses avant les, avant les questions. Déjà, je vais remercier alors, bah, Manfred Steyer et Mike, euh, qui est son acolyte d'Angular Architect, euh, qui sont vraiment adorables. Marine, qui est notre, euh, notre euh, chargée de, de communication et qui m'a aidé pour, un peu pour le visuel. Kaizen, forcément ma boîte, parce que c'est grâce, grâce à eux que je suis là aujourd'hui. On recrute. Et je vais faire une photo de vous, parce qu'à chaque fois, j'oublie avec le stress et voilà, comme ça, ça fait un petit, un petit souvenir. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'on a le temps pour des questions Ah oh, super, 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions Oui Si l'application pas Alors, je répète la question, peut-être que sur le si c'est en live stream, on n'entend pas. Donc la, la question, c'est si l'application haute n'était pas de l'angular. Ça aurait marché tout autant après le, le, le fait d'avoir l'application haute en angular, Déjà du coup, j'ai le petit plugin pour m'étendre la config webpack comme, comme, comme il va bien, sinon j'aurais dû faire l'intégration le, le, webpack à la main. Pour autant, c'est le même principe en fait. On va avoir aussi ce, cette config webpack euh, sur lequel on va chercher des remotes et après en fait on les intègre alors, soit sous forme de script, soit en faisant un, un apport de dynamique. Mais en fait l'import, euh, euh, ça pour le coup c'est de l'ECMAScript, donc euh, on peut l'utiliser un petit peu partout, euh, peu importe le, le framework. J'ai pris Angular en Shell aussi parce que c'est euh, ma techno de prédilection. Euh, je me suis dit, ah, tu vois, ça va être marrant, on va peut-être un petit peu changer l'échelle et faire un peu tout <rire> la flemme en fait. Donc j'ai gardé Angular, mais ça marche très bien. Il y a plein d'articles. Le premier article que j'ai vu euh, sur du module fédération, euh, il était en React. Donc ça, ça, se fait, ça se fait très très bien. Je une autre question. Ouais Ouais, euh, ouais, on va commencer après, je pense qu'on allait bas. Ça fonctionnerait du coup en tant que pause de mettre du MVC Un MVC en SPNet ou quelque chose de ce style-là Pour justement gérer une application qui a tellement de legacy Ouais. Ça serait ouais. justement ça et une nouvelle partie qui au fur et à mesure est développée en blazor ou autre décombo Ouais, alors la question c'est est-ce que du coup on pourrait mettre un MVC pour gérer du legacy et faire fonctionner en micro c'est une très bonne question. <rire> J'avoue que j'ai pas, euh, j'ai pas trop la réponse. Euh, pour moi, vraiment, le principe, c'est vraiment arriver. Euh, et bah, du coup, enfin, il, il faut, il faut, il faut quand même avoir. Euh, des, euh, il faut quand même avoir des, des frameworks relativement récents pour que ça s'intègre bien. Typiquement, en fait, là ça va plus être aussi une, une incompatibilité avec le navigateur qu'on qu peut rencontrer. Mais typiquement, euh, en Angular 10, euh, il fallait passer par Yarn, pour que, parce que NPM ne euh, pouvait pas surcharger, en fait, euh, faire les extensions Webpack, il fallait faire du Yarn pour, pouvoir, pour faire en sorte que ça marche. Donc, il va y avoir peut-être des blocages un petit peu techniques là-dessus. Après, du moment qu'on a vraiment réussi à câbler Webpack avec son application et qu'on arrive à tirer des, des, bah, des, du JavaScript, en fait, euh, théoriquement, tout est possible. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est l'intégration bah, de Webpack 5 avec euh, bah, les différents navigateurs. Enfin, euh, C'est plus, plus là-dessus ou potentiellement, ça va bloquer. En théorie, tout est possible, mais dans les faits, euh, je ne suis pas sûr. Il y avait une question là-bas c'était super intéressant. Oh, bah merci. Euh, C'était euh, juste une précision. Je suis pas sûr d'avoir bien suivi. Le Remote Entry JS, euh, ouais. il n'est pas packagé avec en fait. Il est chargé euh, en, avec euh, du coup avec toute la config Corse qui va avec euh, par le navigateur. Ouais. C'est ça. Okay. C'est ça. En fait, le, le Remote Entry JS ça a vraiment été un script qui va faire un pont, quoi. Enfin, qui va faire en fait le lien entre ce qui est exposé par la remote et en fait, euh, si on rentre dedans, c'est du, c'est, c'est du compilé. <rire> voilà, je, du, coup, du, coup, du coup, je suis extrêmement chanceux, donc euh, c'est top. Et, et alors, ouais, bah, du coup, euh, pour répondre à la question, ouais, moi, le Remote Entry, je, alors c'est difficile à lire euh, pour l'œil humain, euh, parce que c'est quand même du... La config enfin du, du javascript webpack compilé mais en fait c'est c'est là qu'en fait on va retrouver la, la fonction qui déclare bah, sur telle route je match tel module donc du coup ça va vraiment être un pont pour aller chercher les modules qui sont exposés ouais. oui Alors, on peut, on peut très bien, euh, un petit peu comme moi j'avais du localhost partout, faire sur différents ports au sein de la, du même, de la même machine, même Tomcat, avoir différents ports qui exposent tous. Comme, pour autant, avoir des, des URL de machines complètement différentes euh, pour, pour aller chercher les, les, les différents modules. D'ailleurs, le... Ouais, euh, c'est une bonne question aussi. Je pense... Fin... Je pense pas que ce soit fait pour marcher comme ça. Non, non. Ouais, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions.